Les six règles à respecter pour que votre industrie nucléaire reste incontournable dans le paysage énergétique européen. Règle numéro 1 Le vintage est cool, prolonger la durée de vie de vos réacteurs nucléaires. Règle numéro 2 Continuez à nier la dangerosité des déchets nucléaires. Un problème Quel problème Règle numéro 3 Rendez-vous toujours indispensable. Fixez les règles et les prix. Et surtout... Faites croire aux gens que c'est dans leur intérêt. Règle numéro 4 Ah bah la paperasse Pourquoi s'embarrasser de tous ces documents, débats publics, cahiers des charges, appels d'offres ou études d'impact environnementaux Règle numéro 5 Noyez le tout dans le jargon et les considérations techniques. Afin d'être les seuls à comprendre comment le système fonctionne. Et pour finir, règle numéro 6 Surfer sur l'argument climatique. Après tout, les centrales nucléaires n'émettent pas de CO2, n'est-ce pas Nous ne sommes pas dupes. Le futur ne sera pas nucléaire. Il sera 100% Il sera renouvelable. 100 renouvelable.